Hello! Salut, c'est Dunia Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est dédiée à la préparation physique, à la gymnastique, à la pratique de la gymnastique, à la théophilie, au principe du crossfit, à la prépa physique en général, Il y a plein de conseils, plein de tutoriels. Bienvenue. Je suis contente de te voir arriver sur ma chaîne. Si tu as 5 minutes, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche. Pour activer les notifications, ça me fera toujours très plaisir d'avoir des messages euh, et des soutiens comme celui-ci. Parce que ça permettra à ma chaîne d'être beaucoup plus mis en avant. Donc merci beaucoup pour ça. Euh, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas aussi à la liker si tu l'aimes et à mettre un petit commentaire. Cette vidéo, c'est la continuité de cette vidéo qui va s'afficher en haut où je vous ai appris le holo à la barre. Donc euh, aujourd'hui, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va parler keeping. Il n'y a pas un seul keeping, il y en a plusieurs. Euh, je vais vous expliquer pourquoi et on va, je vais vous les apprendre d'ailleurs. Je vais vous les apprendre et vous m'en direz des nouvelles. Hum, le keeping, c'est très important parce que si vous ne bossez pas, euh, vous n'aurez pas une bonne base de gymnastique. Et même si vous arriverez à faire des trucs, ça sera un peu bancal. À partir du moment où on mettra de l'intensité ou du volume, ça a pu ressembler à grand chose donc l'idée c'est d'avoir une excellente base de gymnastique pour que derrière si je rajoute bah, de l'intensité ou euh, de la répétition ou euh, de la charge ou plein d'autres choses ou plein d'éléments externes ou fermer les yeux ou ça et bah du coup ma technique sera encore bonne, elle en passera pas euh, c'est très très important d'avoir une très bonne base en gymnastique, no notamment aussi en haltérophilie. donc aujourd'hui c'est mon job, je vais vous apprendre à avoir une bonne base, c'est très important avant ça, il faut évidemment pratiquer le holo au sol et le holo hold à la barre, mais comme je viens de vous le dire tout est dans la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, donc retrouvez ça euh, comme conseil regardez-la avant, avant de regarder celle-là si vous ne l'avez pas regarder allez la regarder et là on enchaîne sur les kippings Selon moi, il y a plusieurs keepings ouais. il y a plusieurs keeping. Déjà, il y a le keeping euh, toast ou to bar qui lui ne nécessite pas d'action au niveau des épaules. Il n'y a pas de press back. Il y a pas, euh, on, on va essayer de garder le centre de gravité en dessous de la barre et du coup, c'est pas le même mouvement que si je voulais faire un muscle up ou un butterfly. Euh, un butterfly c'est pareil, le keeping, enfin pas le, pas le keeping holo, mais le retour du keeping du butterfly n'est pas le même que sur le muscle, le muscle up Et sur le muscle up aussi, donc pour moi il y a trois keepings différents, en tout cas il y a trois voies différentes Ça veut dire que la base c'est mon holo, la vidéo que j'ai postée juste avant, et ensuite je vais le détourner en fonction du mouvement que je vais vouloir travailler Mais c'est quand même pas les mêmes mouvements, euh, c'est comme un petit peu l'haltérophilie avec l'arraché et... Enfin, le Kenyan Jerk et le Snatch, l'arracher et les polyjeter. Il y a une base qui est assez similaire, mais après, c'est deux mouvements différents. Ben, c'est pareil pour la gymnastique. Donc aujourd'hui, on va voir tous ces petits mouvements. Pour commencer, je vais vous mettre le, le mouvement de toast to bar. Donc regardez-moi ça. Comme je l'ai mis dans la, la vidéo précédente, je me mets en hollow. Donc je monte sur la barre, mon grip est solide, mes fesses sont serrées, je serre mes talons, mes pointes de pied vers le bas, grosse force dans les jambes, activation des abdos. Et dans cette position, je vais partir en arc hold. Ça, c'est ce que j'appelle un keeping strict. J'adore appeler ça comme ça. Je sais pas. Je pense que je suis la seule femme en France à appeler ça comme ça. Un keeping strict. Je vais faire un holo et je vais basculer lentement en arc et je vais revenir lentement en holo. Et du coup, euh, ça j'adore. J'adore parce qu'en fait, si les deux sont bien maîtrisés, de toute façon, toutes les prog skills que je que je mets à disposition sur mon site internet. D'ailleurs, si tu as besoin d'une prog. Je suis là pour ça. <rire> si tu as besoin d'apprendre un de trois mouvements qu'on va voir aujourd'hui, c'est mon job à part entière. Mais toutes les prog, euh, prog euh, gymnastiques pour apprendre tel ou tel mouvement, la première chose que je mets en règle générale, c'est du keeping street. Donc une fois que ça c'est bien, euh, bien, euh, euh, bien compris, déjà bien compris, bien euh, pratiqué, à ce moment-là, la suite normalement ça devrait le faire. Donc je reglisse en avant. Et je reglisse en arrière lentement et il n'y a toujours pas d'action des épaules. Vous le voyez bien, j'ai juste un grip assez puissant. Tac Donc ça, c'était pour mon keeping strict. Une fois que j'ai fait mon keeping strict, je vais me lancer sur un keeping normal. Donc là, la seule chose qui va changer finalement, c'est le rythme. Mais l'engagement reste le même. Donc, je me concentre sur les aldos je mets du rythme. Et c'est toujours ici que ça se passe, hein. Et je vais faire monter mes jambes. Et vous allez voir que mes jambes vont monter petit à petit. Voilà. Je ne vais pas chercher à aller plus haut parce qu'on s'en fiche pour la vidéo. Mais dans l'idée, quand on regarde bien, mes épaules, elles sont toujours en dessous de la barre. Enfin, elles sont pas beaucoup plus loin. Et je pas d'action d'épaule, pas de press back. Je suis en rétroversion, mais totale de la hanche avec les jambes tendues. Bon, ça, c'est mon côté un petit peu strict, mais avec mes jambes tendues. Et je vais utiliser mes abdos pour faire monter mes jambes. OK il euh, y a un gros travail d'abdos sur ça Il y a un énorme travail d'abdos sur le Toast to Bar Si vous voulez avoir un Toast to Bar relativement beau gosse Il y a un énorme travail d'abdos Je vous ai donc mis deux exercices pour bosser les abdos En vue d'obtenir le Toast to Bar Le premier c'est le l-sit Strict Je vais me mettre en position de l-sit. Donc d'abord au low, Bien sûr, toujours pareil, je serre les fesses, je serre les jambes, talons, j'automatise, encore une fois. Et une fois que c'est fait, je vais monter mes, mes jambes jusqu'à un petit peu au-dessus des hanches. Et quand je vais redescendre, je vais redescendre en holo, ok Je ne vais pas relâcher euh, le truc, non, je vais redescendre en holo. Ça, et je monte, et je redescends, et ça, ok Ça, c'est pour les abdos, vraiment, pour obliger les jambes à monter faire une flexion de hanche avec le psoas ok c'est vraiment un bon gros renfort maintenant si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus orienté ou bar le mieux c'est attention je vais appeler le nice to gars on est mi usa mi tourpoint là c'est <rire> comme ça non je l'ai appelé nice to sell parce que on est des bons français et que tout le monde a l'habitude de faire des nice to elbow sans savoir que elbow les coudes, euh, et beaucoup de personnes ne savent pas que c'est ça, donc moi j'ai mis mise sous les selles. Le but étant de ramener mon genou littéralement dans les selles, mais pour que je ramène dans les selles, il me faut que je fasse une rétroversion encore du bassin. Donc ça va donner ça je fléchis, je fais monter, je redescends. J'imagine limite. Qu'il y a quelqu'un devant moi, alors c'est un peu obscène ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Qu'il y a quelqu'un qui est devant moi et je veux lui faire voir vraiment le dessous, dessous de mes fesses. Vraiment, ok Donc je suis obligée de faire monter mes fesses le plus haut possible. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, selon moi, pour travailler le Toast -to Bar aujourd'hui, pour renforcer les abdos euh, qui sont à l'origine de ce mouvement. Voilà. Donc ça, c'était pour le Toast to -bar. Maintenant, on va passer sur un keeping qui est un peu différent. Vous allez voir, c'est un keeping euh, pour les muscle up um, Le keeping pour les muscle up il est vraiment différent. Pourquoi Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a une action des épaules. Voilà, il y a une action des épaules et il faut savoir presser dans la barre... Et revenir. Du coup le mouvement il est beaucoup plus grand, l'amplitude est plus grande, le centre de gravité n'est plus le même. Et je vais vraiment venir, tout en restant au lot bien sûr, appuyer sur ma barre. Alors là j'ai mis un élastique pour que vous voyez un petit peu, parce que les gens qui pratiquent avec l'élastique souvent pratiquent mal. L'élastique il est fait pour fournir un, un retour. Ouais, Je vais tirer dessus, mais à un moment donné je vais le lâcher. Le fait de le lâcher, ça va partir. Le but de l'élastique, c'est ça. C'est de me permettre de repartir avec. Ça, c'est pas juste pour faire un décor. Donc, dans l'idée, mon élastique, il est censé rester sous ma barre, sous mon centre de gravité. Ici. Pour que je puisse m'en servir pour repartir. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un, un élastique pour que vous voyez. Donc là, mon kipi. Holo, hard holo, hard cold, Et j'appuie dans ma barre pour m'en éloigner. Vous avez vu comme je suis loin de ma barre je suis, ça n'a rien à voir avec le to bar. Le to bar, je suis en dessous de ma barre. Là, je suis là. Ça n'a rien à voir. Euh, Dunia raconte que, parce que c'est moi qui raconte que, euh, si vos épaules sont quasiment au-dessus, à niveau de la barre, euh, lorsque vous faites du keeping, normalement, ça monte. Il hein. n'y a, a pas de débat pour ça. Normalement, ça monte. C'est pour ça que quand vous faites à l'élastique, et c'est ce qu'on va voir juste après, quand vous faites à l'élastique, tentez d'appuyer fort dans votre barre, et dès que vous vous sentez au-dessus de la barre, paf, ça monte Okay euh, vous pouvez vous faire aider de quelqu'un évidemment Je ne vous conseille pas de faire euh, ça euh, comme ça à la one again Mais euh, c'est un bon tip Dans l'idée Quand je fais du butterf... quand je veux faire du keeping Ma setup Je dois utiliser Mes épaules Pour presse back la barre Pour la plaquer vers le sol Pour pouvoir monter Donc c'est encore un deuxième keeping Qui est totalement différent du premier et donc, on va voir le troisième et celui-là, c'est mon préféré. Je suis particulièrement fan, fan et archi-fan du Butterfly. J'adore ce mouvement. Pourquoi Parce qu'il allie énormément de qualités physiques, euh, à savoir la force, l'agilité, la souplesse. Il faut être puissant, il faut être coordonné, il faut être précis, il faut de la force, il faut... Tout pour ce moment là Il est incroyable Et si les gens n'aiment pas C'est parce qu'ils ne maîtrisent pas Voilà pourquoi le, le butterfly n'est pas aimé Parce que s'il était un poil bien maîtrisé Il n'y aurait jamais de blessure Parce qu'on partirait sur un truc tellement bien maîtrisé Au niveau du dos, une belle rotation d'épaule et tout Il n'y aurait jamais de blessure Mais comme les gens ne le maîtrisent pas Ils veulent tout de suite commencer à faire des trucs un peu chez vous Et ça ne fonctionne pas Moi je vous explique que sur l'apprentissage dans mes procs de skill Du butterfly pull up je fais d'abord travailler ce que je vais appeler un enroulement d'épaule. Donc, je fléchis et j'enroule vers l'avant. Je fléchis, j'enroule vers l'avant. C'est un petit peu comme des tractions finalement, mais euh, des, des demi-tractions un peu plus gymniques. Et là, vous allez voir que je vais rajouter mon, mon keeping. C'est pour ça qu'on parle de keeping d'ailleurs aujourd'hui. Vous allez voir que je vais rajouter mon keeping. Et en fait, le fait de rajouter mon keeping va donner du rythme. Complètement à mon euh, mouvement ok Et c'est là que je vous C'est pour ça que je vous explique Que le butterfly aujourd'hui euh, Le keeping butterfly n'a pas le même retour Que n'importe quel keeping Qu'un muscle up par exemple Un muscle up quand je reviens Je reviens d'ici et ça repart Et tac Un butterfly quand je reviens je reviens je, reviens, je suis là en fait, je suis en limite, je suis en hardcore de forcer, forcer. Donc, du coup, c'est deux keeping différents. C'est le même keeping sur le holo, parce qu'il y a toujours l'action des épaules et tout, même s'il y a un fléchissement un peu plus vif sur le butterfly. Euh, et une plus grosse action du biceps, d'ailleurs, plus que l'épaule. Mais sur le retour, c'est plus du tout le même. Et donc, du coup, ça, c'est pareil. Il va falloir le bosser. Et comme je vous le dis, non seulement je vous explique comment faut le bosser, mais en plus, je vous dis que c'est la meilleure des solutions de fléchir en street et ensuite je rajoute un petit peu de rythme et quand j'ai rajouté du rythme petit à petit je vais chercher à monter encore plus haut euh, mais c'est pas le contraire c'est pas je vais chercher à monter super haut et après je vais travailler mon street non il faut travailler le street avant bien que c'est pas du du street mais il faut il faut il faut développer la technique en street d'abord avant d'essayer de faire un gros mouvement, en tout cas, c'est moi qui vous conseille ça. Quand vous pratiquez, vous pratiquez pourquoi Souvent les gens, ils oublient en fait pourquoi vous pratiquez, vous pratiquez. Moi, en tout cas, je pratique pour être en bonne santé. On est d'accord. Donc, qui dit bonne santé, dit euh, mouvement de qualité, euh, euh, attention particulière sur les muscles stabilisateurs et les muscles profonds, euh, renforcement des muscles acteurs du mouvement, et c'est ça la bonne santé finalement, c'est pas faire des reps et passer son menton. Qu'est-ce qu'on s'en tape Il n'y a pas de juge, on n'est pas en compétition. voilà Et puis si euh, vous êtes en compétition bah, et que vous vous mettez en danger, euh, parce que franchement, se mettre en danger juste pour une compétition, ça ne vaut pas la peine. Donc euh, moi, ce que je vous conseille, ça va vraiment être de d'avoir bien euh, travaillé sa technique. Ses engagements sont en faux, c'est vraiment le B à bas. Et dès que ça c'est mis en place, on développe petit à petit et à un moment donné, le, quand le menton va passer au-dessus de la barre, vous aurez plus du tout besoin de vous emmerder à savoir comment est-ce que je suis placé, est-ce que je dois, me, je dois plus engager ça, je... parce que le cerveau il aura déjà ancré en fait tout ça dans son cerveau, enfin c'est un peu bizarre, il aura déjà ancré tout ça en tant que mécanisme automatique et donc du coup vous n'aurez plus du tout besoin d'y penser. Hum, Retrouvez-moi sur mes réseaux. Euh, D'où il y a la chair sur mon Instagram Mon site internet où je fais de la prod Comme vous l'avez compris Prog complète et pro' skill uniquement Pour apprendre des mouvements Et, euh, et voilà S'il y a une question, posez en commentaire Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me solliciter Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bye